Hello les amis, j'espère que vous allez bien, ici Olga Pani, votre invocance dans le business. Alors je fais cette courte vidéo juste pour m'excuser de ma longue absence, je suis un être humain donc je peux être malade, euh, donc j'ai été un peu touchée physiquement, euh, je sais que je vous ai manqué mais... N Inquiétez pas, je vous reviens avec beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles vidéos, beaucoup d'opportunités. Et aussi, je vous annonce que très prochainement, j'ai des cours de séance de formation gratuite que je vais lancer sur la chaîne pour tous ceux qui sont nouveaux dans le business en ligne, pour tous ceux qui veulent apprendre. C'est gratuit. Ah oui, ça sera gratuit. Donc voilà, euh, je ne vais pas être longue, juste pour vous dire que je suis là, je suis de retour. On se dit à très bientôt dans les futures vidéos et hey, petit truc n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de laisser un commentaire à très bientôt, ciao, ciao